Tant que le lion n'aura pas son propre narrateur, le récit de la chasse sera toujours à la gloire du chasseur. Si tu as une bouche pour parler, n'oublie pas que tu as deux oreilles pour écouter. Parole, à horreur de trois choses être dit avant, être dit après, ou n'être pas dit du tout. Voilà tapotir, gonafata, Il ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu.